Salut à tous, c'est Aurélien Pourtenois, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va apprendre à sauter des petites cassures comme ça. Donc on est en descente, donc normalement votre selle elle est au plus bas. Ça va vous donner plus de mobilité sur votre vélo. J'ai mes pédales qui sont bien à plat. Arrivé à la sortie de ce saut. L'idée ça va être de pousser vos bras vers l'avant, d'avoir votre corps en arrière, à l'arrière de votre selle. Regardez bien loin. Regardez pas forcément la sortie du tremplin mais regardez bien loin. Et là ça va surtout se passer dans la vitesse. Si vous manquez de vitesse, le problème c'est que vous allez faire ça, votre avant va piquer. Et si le saut est gros, vous allez passer par l'avant. Donc là, vraiment, si vous avez la vitesse et cette bonne position. Bras tendu, jambes un peu fléchies en arrière. hop, On attend le saut et là, on amortit bien. On essaie de réceptionner les deux roues d'un coup pour se servir des deux amortisseurs. Et normalement, voilà, tout se passe nickel. Voilà, tuto très simple à vous de vous entraîner. Commencez sur des hauteurs petites, vous ne risquez pas de passer par l'avant. Et après, ben, montez les hauteurs. Bon entraînement. Regardez la chaîne, il y a plein de tutos comme ça. A plus.